Le solfégiciel s'appuie sur un répertoire de plus de 1200 phrases musicales de 8 mesures. Elles sont structurées selon un modèle de questions-réponses et classées selon trois critères. Premièrement, la complexité mélodique, qui se définit selon les degrés de la gamme utilisée, la mesure, ainsi que la complexité rythmique. Pour sélectionner le répertoire que vous allez utiliser dans votre séance de travail, Rendez-vous dans le tiroir « Choix des séquences » et cliquez sur « Choix des niveaux ». Vous pourrez ensuite choisir le ou les niveaux que vous souhaiterez exploiter pendant votre travail. N'oubliez pas ensuite de cliquer sur « Valider les choix ». Un message de confirmation sera ensuite affiché, précisant le nombre de séquences correspondant à votre sélection. Si vous souhaitez sélectionner une séquence du répertoire très précise, vous pouvez vous servir de ce menu déroulant. Un document PDF reprenant l'ensemble des mélodies du solfégiciel est disponible sur notre site en cas de besoin. Pour passer à une autre séquence, servez-vous soit des boutons « séquence suivante » et « séquence précédente » ou encore mieux, utilisez les raccourcis N et J. Voilà, vous avez apprivoisé la toute première étape de la prise en main du sol fégiciel.